Nous sommes très proud de fournir un soutien logistique to à un événement international comme like le Tour de France depuis 38 ans. Sur le Tour de France, on a 46 véhicules engagés, 55 conducteurs. C'est 4, 5, 6 mois de préparation déjà dès l'annonce du tour. Nos been ont travaillé sur cet événement depuis a long time. Pour certains d'entre eux, c'est 20 ans. Nous les sélectionnons sur fonction de leurs capacités et aussi de leur engagement envers l'entreprise. On n'a pas le droit à l'erreur. Tous les jours, que ce soit la ligne d'arrivée, le village départ, les points sportifs ou autres, on doit livrer le matériel, le transporter en temps et en heure, et que ce soit sur les sites pour que les étapes se déroulent comme il faut. We deliver what we promise, and we go the extra mile for ASO. Chez XPO, la sécurité est très importante. On fait attention à notre vitesse, la réglementation, porter les épis, chaussures de sécurité, casques, baudriers. Par rapport au Tour de France, c'est une fierté, c'est une grande valeur, XPO.